Bonne merci, Au, bon revoir. Merci. Au revoir, merci. Je cherche un bon jeu de sport pour mon ami sur PlayStation. Euh, vous me conseillez quoi euh, Bah, euh, y a... Alors, ça, ça dépend. Il euh, y a pour euh, R2, ou il y a Call of. Il y a euh, Rion, il là mm -hmm. y Là-bas. Là-bas J'y vais. Mmh. Ok. Merci. Hey Poule Alors Comment ça va Bah ben, ça va et toi Eh ben Yonk, t'as pris de l'avance Ah tu sais que j'aime toujours arriver premier T'as vendu plein de jeux aujourd'hui Oh pas du tout, une journée de merde, hein. je me suis bien fait chier. Ouais Par contre il y a une sacrée gonzesse qui est passée. Ah ah Et alors Eh bah ben, rien, au pot de balle, que un vrai flambi. Euh.. David, David, David. Il faut vraiment que je m'occupe de toi. Bon, et toi ta journée Soit été, euh, moi aussi j'ai vu une nana. Elle m'a carmoumi la maouque. Ah, je te jure, mais elle laisse tomber l'engin. Attends, il lui manquait des chicots. Il n'y en a, a pas. Il n'y en a, a pas. Et je pouvais lui mettre un doigt. Hein. Entre les dents. Euh... Je te jure, euh, la bouche fermée, il y avait la place. Pas de bol. Ah non, c'est clair. T'en as pas marre toi de ton boulot. Tu dois euh, vendre des jeux toute ta vie Ah toute ma vie, non, certainement pas. Non. Ah bah alors écoute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 non, la fille du magasin. Ah ouais, mon salaud. Et t'as rien fait Mais comment est-ce humainement possible Salut les gars. Ça va Salut. Salut. Ouais, toi Ouais, tranquille. Je vais de vous déranger deux secondes, les mecs. Vous avez vu la meuf là-bas Ah ouais oui. Mon pote, est une touche avec. C'est vrai Tu vas okay. te la faire, ouais. hein Bah, ouais. Euh... Ah si Va T'as envie Vas-y champion non, euh, Je vous arrête tout de suite les gars. Ça va pas être possible en fait. Et pourquoi Elle est lesbienne Non, non, non Non, c'est ma grandesse <rire> Donc comme ça, genre je connais et oh, oh. L'idée c'est que tu veux te taper ma meuf, c'est ça non, Doucement là Oh oh, oh C'est bon hein. non, non mais toi, toi, je toi, pas, toi, toi je te parle pas Toi je te parle pas Parce que là, je, je vous sens tous les deux C'était quoi l'idée là Un plan à trois avec ma meuf, c'est ça bah écoute euh, mon pote si tu lui suffis pas euh, moi je suis dans l'humanitaire hein. je suis pas toujours pour aider un pote de toute façon elle m'intéresse toi c'est bon toi c'est bon toi pas alors putain, si tu baisses comme tu frappes tu m'étonnes que ta gonzesse va voir ailleurs <rire> bien, bien, bien. De m'avoir défendu, vieux. Bah, normal, ma poule. C'est que je t'adore, mon petit geek d'amour. Ouais. Merde. Ah, t'en fais pas, c'est rien. Eh, hey. bah, la bête est dure. Oh. oh, bah merde. J'ai largué l'autre coup. con. On y va euh, De où ça Mais t'es con, tu le fais exprès. Vas-y, idiot. <rire> je vais pas te laisser tout seul. Bah, T'inquiète pas pour moi, je vais aller voir Lisa. Tu te fais du mal pour rien. <rire> ah, c'est là le métal, en effet. Allez, vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais là Je me suis perdu, j'ai frappé la première porte que j'ai trouvée. Et tu te présentes toujours chez des inconnus avec une rose toi ah, Bah oui, c'est quand même plus poli. Ça c'est mon petit côté Claude Barzotti. Mais qu'est-ce que tu t'es fait là Ah ça Ça c'est mon petit côté Schwarzenegger. Eh, hey, quand même Allez hey. Je peux vous montrer cinq minutes Ouais, bien. Je te sers un verre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 Ce serait pas toi sinon. Allez, je vais te laisser tranquille. Bonne nuit Alex. Ah ben, bonne nuit sans toi Elisa, ça n'existe pas. Oui, à bientôt. Mmh.